En fait, c'est vrai que quand on, est, on entend tout le monde et on entend les résultats, tendrait, on tendrait à, à penser qu'il y a en fait le de marée qui s'est fait, euh, qu'il qu y a un groupe, une liste qui a pris les 44 sièges soit, mais sous la base des élections et sous la base des chiffres, on se rend compte qu'il y a très peu de différence, en tout cas dans certaines sous-catégories. L'exemple clair, c'est la catégorie commerce 0 à 20 salariés, catégorie pour laquelle si on se base sur le, la liste gagnante et la personne faisant partie de cette liste qui a obtenu le moins de voix, donc le moins de vote, et celle qui est la deuxième liste qui arrive, en l'occurrence la nôtre, qui gagne pour tous, on se rend compte qu'il y a une différence de l'ordre de 27 voix. Donc vous imaginez bien qu'à la lumière de tout ce qui a été dit et de tout ce qui est de nature à remettre en cause cette élection, ça met en avant, en fait, une vraie chance de remise en cause, en fait, de cette élection. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, effectivement, des écarts très justes, en cas de suspicion, en cas de, de fraude avérée, ça pourrait véritablement peser pour faire changer le scrutin Sans, alors là, sans doute. Parce qu'à partir du moment où il y a vote de nouveau, il y a une analyse supplémentaire, vu le peu d'écart qu'on retrouve, mais là je me suis arrêté sur commerce 1, mais aussi I1, c'est-à-dire industrie, moins de 30 salariés, tout cela concourt au fait que ça fait changer et basculer cette élection. Je dis basculer, je m'avance un peu, mais en tout cas changer ne serait-ce qu'en termes de répartition des sièges.